Je, je ne l'ai pas évité, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que c'était un cadeau. C'est un cadeau parce que ça m'a permis de changer ma vie. Donc aujourd'hui, je vis beaucoup plus sereinement, j'ai ralenti, j'ai changé de région avec ma famille. Euh, voilà, j'ai changé ma vie. C'est ouais. en effet un choix, un choix de vie que j'ai fait il y a, il y a maintenant 6-7 ans. Euh, le fait de, de ralentir, alors quelques exemples en effet très concrets. Avant, j'allais bien sûr au bureau de 8h le matin jusqu'à 20h, et il fallait que je sois le dernier parti et le samedi matin, et que je continue à travailler le, le dimanche s'il fallait, etc. etc. Aujourd'hui, c'est des exemples très concrets, mais aujourd'hui, on a encore deux bureaux, donc un bureau sur la Rochelle, un bureau sur Pau, et, et moi j'habite sur la côte basque avec ma famille, et euh, voilà, je, je me suis fait cette, ce serment-là de ne plus avoir besoin d'aller au bureau tous les jours. Je ne travaille pas nécessairement moins, mais je travaille de manière plus légère, euh, en, en me respectant et en ayant de la liberté. Donc, s'il si, si fait beau, ben, je peux partir le matin courir avec mon chien en bord de la mer, ou je peux partir me, me baigner. Euh, voilà. Donc, c'est me respecter. Dès que je m'aperçois que les choses sont difficiles et, et que j'ai besoin de forcer, j'arrête. J'arrête. Et. Et, par exemple, si un projet, une vidéo, par exemple, on prend quelque chose de très simple, je veux faire une vidéo et puis c'est pas fluide, ça coule pas, j'arrête et, et je remets au lendemain. Et pour moi, c'est vraiment important. Je pense que mon projet de vie, c'est aussi d'aider, d'accompagner les, les autres, euh, de leur permettre d'améliorer également leur, leur vie. me réveille le matin, euh, j'ai envie d'y aller, j'ai les, les yeux qui pétillent, je suis, euh, je suis joyeux, je suis en train, j'ai des, des idées qui arrivent, je suis, on appelle ça le, je suis dans le flot, moi j'appelle ça être dans, dans le flot de la vie. Quoi. La, la, la vie coule en moi de manière positive. Ouais.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 Euh, mais j'ai créé dans la dans la force, j'ai lancé euh, des centaines de, de projets dans la dans la force sans me respecter. J'étais pas, c'est très personnel, mais j'étais pas bien, j'étais pas euh, j'étais pas en paix, j'étais pas serein. À l'époque, je pratiquais ce qu'on appelle la loi de l'attraction, mais encore une fois de, de la mauvaise manière, c'est-à-dire dans la force. Alors je me fixe un objectif et coûte que coûte, euh, cet objectif devait être atteint. Je donne un, un exemple. Bon, j'avais peut-être 25 ans et je lis un, un livre euh, de, de pensée positive et, et sur la loi de l'attraction où il conseillait de lister tous les objectifs que, que j'avais à l'époque. À l'époque, j'étais plutôt dans le matériel, donc des objectifs euh, faciles à vérifier après. Donc, c'était une maison de, de telle surface avec piscine, c'était euh, une voiture, euh, une voiture de sport euh, euh, allemande, euh, c'était. Beaucoup de voyages à travers le monde, c'était créer beaucoup d'entreprises, c'était avoir une grande famille, etc. Et donc j'ai fait cette liste que j'ai oubliée, j'avais mis ça dans, dans, dans le bouquin que j'avais lu. Et puis quelques années après, je déménage. Et donc je fais mes cartons et je retrouve ce livre avec ce papier à l'intérieur. Et c'était, je crois, quatre ans après peut-être. Et tout ce que j'avais noté s'est réalisé, tout, absolument tout. Et les choses étaient vraiment très, très précises, et, et tout s'est réalisé, le, le, la dimension, la surface de la superficie de la maison, enfin, le type de voiture, etc. Donc ça fonctionne la loi d'attraction. Mais, mais quand on le fait dans la force, euh, on n'est pas heureux. Je ne me respectais pas. En fait, je, je ne me respectais pas. Je m'étais fixé un objectif, et, et coûte que coûte, donc il fallait que, que j'y arrive, et je reste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 avec le recul, et j'ai regardé beaucoup de, de, de personnes et le fonctionnement est, est le même, avec le recul, quelques mois, quelques années après, on s'aperçoit de, de, de, du cadeau. Peut-être que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que ce qui fait la, la différence, euh, si la souffrance dure euh, longtemps ou pas, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que moi j'ai refusé ce dépôt de bilan, j'ai refusé cet échec, je me suis battu contre, et c'est ça qui a fait que je, je suis vraiment tombé très bas. Euh, avec le recul, donc si j'avais un conseil à donner par rapport à ça, ce serait d'accepter euh, les choses. Si j'avais accepté cette, euh, cette épreuve, je m'en serais sorti beaucoup plus rapidement et euh, je ne serais pas passé de la, de la douleur à la souffrance. Je me serais arrêté à la, à la douleur. Donc le, le conseil, j'ai compris après, en travaillant avec certains professionnels de, de l'aide, c'est que quand on, quand on est au fond du trou, quand on connaît une épreuve lourde, c'est l'accepter et même, enfin c'est ce que les, les, mes conseils m'ont dit à, à cette époque-là, et après, c'est fusionner avec, avec la douleur, c'est aimer la douleur. C'est comme si on, on, on, on fait l'amour avec, la, avec, avec cette douleur, avec, le, avec ce qu'on qu a vécu. Et ça permet d'en sortir beaucoup plus rapidement. L'épreuve euh, n'est pas obligatoire. Quand on ne comprend pas qu'on n'est pas sur son chemin, eh bien, il y a quelque chose qui se, qui se passe. Donc, ça peut être, bon moi, c'était le dépôt de bilan, mais pour d'autres personnes, ça sera une séparation pour d'autres, ça sera une maladie grave ça sera voilà, un, événement, un événement très douloureux qui fait le, la perte d'un être cher, qui fait que voilà, on, on a des, là, on change, on change. On change complètement sa vie. Euh, le, le message serait de dire n'attendez pas cette épreuve. Euh, si vous êtes si vous n'êtes pas sur votre, sur votre axe, si vous n'êtes pas vraiment sur votre, sur votre chemin, eh euh, calmez-vous, posez-vous, ralentissez, euh, analysez euh, qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes venu faire sur, euh, sur Terre, et, et là, recalez-vous. Voilà. Mais ce n'est pas la peine d'attendre une épreuve terrible. J'ai vu tellement de personnes qui avaient des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 traverse une rue et qu'elle croise des, des, des, des amis qui baissent la tête en disant « on va quand même pas lui parler à elle qui est, qui est mariée avec un gars qui, qui est un loser ». Voilà, ça, ça fait, ça fait mal. L'anecdote, c'est que je mettais deux jours, trois jours à répondre aux, aux petits mots concernant les vœux chaque année. Et puis l'année d'après, dé mon dépôt de bilan, j'ai dû mettre une heure. <rire> Donc euh, oui, oui, ça change totalement. Ça change, to ça change totalement le regard, bien sûr, des, des gens de l'extérieur, des collègues, euh, mais également des proches. Oui, on perd. Euh, c'est là où on voit vraiment les, les, les gens proches euh, et, et les vrais amis qu'on qu a. Oui. J'ai compris après que c'était un, un des points que je devais travailler également, le regard de l'autre, le jugement de l'autre. J'étais très à cheval là-dessus, certainement parce que je, je jugeais aussi.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 Euh, si je contribuais vraiment, si j'apportais si aux autres, là, je me sentais bien. J'ai eu la chance d'avoir des, des proches qui m'ont respecté. Donc, euh, euh, ma femme a tout à fait adhéré, m'a même encouragé. Hein, pour, pour ma femme, même ce, euh, mon épreuve, donc mon dépôt de bilan a été un, un cadeau. J'ai eu la chance d'avoir un environnement plutôt positif. Ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que certains auditeurs